Bonjour Ami Bélier et Ascendant Bélier. Voici votre horoscope pour cette année 2020 qui sera une année ambitieuse. En ce qui concerne l'ambiance générale de l'année, nous avons plusieurs planètes en Capricorne, dont Jupiter. Donc c'est vraiment une année marquée par votre vie professionnelle, par votre carrière par les objectifs que vous poursuivez aussi, les ambitions qui sont les vôtres. Alors vous allez avoir plusieurs planètes euh, dans ce secteur du ciel, les unes vont vous aider, hein, vont vous pousser en avant, et euh, bon, ma foi, les autres vont un petit peu vous ralentir, tout dépend bien évidemment de votre du jour de votre naissance. Mais d'une manière générale, disons que toutes ces planètes vont quand même beaucoup vous focalisez sur euh, euh, ces questions d'ambition qui avec Jupiter vont pouvoir se concrétiser pour la plupart. Hein. Euh, seuls quelques-uns d'entre vous verront euh, quelques obstacles, mais bon ça n'est pas les obstacles qui vous ennuient, hein? vous les bélier vous aimez euh, au contraire euh, avoir euh, à vous battre, hein? et euh, bon, avec ce capricorne qui domine toute l'année, euh, bon, vous aurez euh, l'envie le, le, de vous battre, l'envie d'y arriver, l'envie de réussir, il y aura, euh, vous serez poussé finalement par des énergies euh, qui euh, seront euh, vraiment euh, importantes puisque issu de ce signe, euh, le Capricorne, qui est le dixième signe du zodiaque et qui représente vraiment euh, la réussite à un certain moment, c'est un secteur de réussite. Alors, euh, bon, tout dépend de, <rire> de votre motivation. Hein? La motivation, euh, elle est donnée par euh, euh, finalement, euh, qu'est-ce que ça va vous apporter tout ça? Hein? Euh, euh, si vous vous mettez à vraiment euh, euh, vous fixer comme ça sur vos objectifs, euh, bon, alors bien évidemment si vous réussissez, euh, ça va vous apporter de grimper un échelon, ou d'avoir un job plus intéressant. Il euh, peut y avoir du changement, hein, vous pouvez évoluer. Vous pouvez même avec Jupiter euh, aller euh, euh, faire une mission à l'étranger, aller euh, ou travailler dans d'autres régions, euh, ça peut bouger, hein ce n'est pas parce qu'on est en Capricorne sous l'égide de Saturne que tout va rester immobile. Euh, vous allez pouvoir bouger très certainement. Hein Donc euh, bon, euh, essayez, La seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas mettre la barre trop haut parce que plus vous, vos ambitions seront élevées et plus ça va être difficile évidemment. Hein. Donc euh, bon, à mon avis, essayez de faire par palier. Hein. Euh, vous vous fixez un objectif, euh, pas trop difficile à atteindre, une fois que vous l'avez atteint, vous vous en fixez un autre et ainsi de suite, mais n'essayez pas d'aller tout en haut tout de suite. Hein. Vraiment ce serait euh, ce serait dommage parce que vous rateriez des étapes importantes. On en arrive très logiquement à euh, votre travail en lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire hein, au quotidien? Et ça, euh, c'est géré euh, par la planète Mars qui est votre planète. Hein. Donc déjà, elle vous donne l'énergie pour travailler, hein, elle vous donne la motivation dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, et donc, on a vu que ces motivations, elles étaient quand même liées à, aux ambitions, aux objectifs que vous poursuivez. Euh, et euh, bon, elle distingue un petit peu les petits obstacles que vous pouvez avoir à, à affronter. Euh, sur votre route, mais des obstacles banals, vous voyez, des, vraiment des choses du quotidien, des jalousies, des rivalités, des gens euh, euh, ou des collègues qui sont euh, envieux de, de la façon dont vous progressez, euh, parce qu'il va y avoir obligatoirement des progressions, et même vous verrez, financières aussi. Hein. Donc Mars va euh, à un moment euh, euh, dans, au premier semestre, euh, elle va passer en Verseau et là vous allez faire un ou des projets. Moi je dirais plutôt un, hein, parce que le Verseau est un signe très entier. Donc il y aura un projet qui va être... Euh, euh, comment dire... Euh, qui va vous occuper la tête et vous n'allez pas évidemment pouvoir le concrétiser tout de suite, il va falloir travailler dessus, ça va prendre du temps. Hein. Et on, on va retrouver Mars dans votre signe et pour un bon bout de temps à partir du 28 juin. C'est-à-dire que Mars va faire euh, des allers et retours dans votre signe. Elle va aller jusqu'au 3e décan, elle va revenir et puis elle va repasser là où elle était déjà passée pour euh, terminer l'année encore chez vous, mais en formant des aspects un petit peu guerriers, n'oublions hein, pas que c'est une planète guerrière et que c'est vrai qu'en fin d'année il peut y avoir un petit conflit ou un gros conflit armé quelque part. C'est pas forcément chez nous, je pense pas, mais ça inquiétera un petit peu euh, ceux qui ont tendance à s'inquiéter, hein? les optimistes non, hein? ils s'inquiéteront pas. Donc ce mars dans votre signe va vous donner bien évidemment toute l'énergie nécessaire pour euh, pour avancer et faire avancer le, le projet. Pour stimuler aussi ceux qui sont autour de vous et qui n'iront pas assez vite à votre goût, parce que il faut le dire, hein, tant que Mars sera dans votre signe, vous serez quand même très impatient, très bouillonnant. Vous aurez euh, un espèce de moteur hein, euh, qui vous poussera comme ça euh, en avant. Et puis bon, vos collègues ou les gens qui sont autour de vous, eh bien ma foi, euh, ils seront peut-être pas aussi rapides que vous. Donc vous aurez tendance à vous impatienter et euh, à vous irriter facilement, la colère montera euh, facilement. Donc quand ça arrivera, prenez du recul, respirez à fond et, et, et soufflez de manière à hein, sortir ces énergies euh, si elles sont négatives, hein, si elles vont vers la colère, le ressentiment, etc. Hein. Faites des exercices de respiration et tout ira mieux! Il va être question d'amour maintenant, on va parler de vos sentiments, de votre vie sentimentale, et je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous. Et vous avez de la chance cette année hein, avec l'amour euh, étant donné que vous allez avoir une boucle aussi de Vénus. Hein? Euh, la planète d'amour va, elle ne sera pas dans votre signe, hein? elle va rentrer au, au mois d'avril en gémeaux et elle va y rester jusqu'au au, au mois d'août. Hein? Elle va faire les trois décans, elle va juste mettre un pied dans le troisième e décan et euh, ensuite elle va reculer euh, et retourner dans le premier décan qui sera vraiment favorisé. Donc cette Vénus en Gémeaux, qu'est-ce qu'elle va, euh, qu'est-ce qu'elle vous dit Bon, déjà Vénus en Gémeaux en elle-même, elle est un petit peu euh, cœur d'artichaut. Hein? Elle passe de l'un à l'autre, elle aime bien faire des expériences, découvrir l'un, découvrir l'autre. Elle est pas euh, pas dire qu'elle soit d'une solidité, d'une fidélité exemplaire. Hein. Elle aime s'amuser, elle a envie de s'amuser et c'est sûr que vous aussi, euh, dans votre vie affective, si vous êtes célibataire en tout cas, vous aurez envie de vous amuser, de faire des rencontres et euh, de vivre des moments... Euh, un petit peu euh, excitant, hein, euh, qui vous, vont vous faire travailler euh, euh, vos neurones aussi parce que c'est un secteur de cérébral, hein, le Gémeaux. Donc euh, vous aurez, vous aimerez avoir quelqu'un à qui penser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il se passera des choses, que euh, vous allez entamer une relation euh, sérieuse. Non. Euh, c'est jamais très sérieux avec le Gémeaux, il faut bien vous dire ça, euh, euh, ça doit rester léger, il ne doit pas y avoir d'engagement, et ça peut même être une relation qui ne sera pas forcément amoureuse, bon, ce sera ambigu c'est sûr, mais ça peut être une relation avec un de vos collègues avec qui bah, vous aurez tout d'un coup un centre d'intérêt en commun et euh, ça vous rapprochera, mais ça n'ira pas euh, tellement plus loin. Maintenant, si vous êtes euh, en couple déjà, eh bien euh, avec Vénus en Gémeaux, vous pourriez vous trouver un, un nouveau centre d'intérêt et euh, pareil, ça vous rapprochera parce que vous, vous vous regarderez un petit peu dans la même direction. Ce qui est euh, le but hein, d'un couple, c'est de, de marcher ensemble vers quelque chose, et vous allez peut-être aller vers quelque chose qui va consolider votre couple et vous rapprocher, et faire en sorte que bah, les petits différends, habituels, s'estompent au profit de ce nouveau centre d'intérêt. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr vous pouvez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 sur info Bonne année encore!